Alors je recherche les trois brigands. Comme tous les matins, chez Savoie Biblio, les bibliothécaires sélectionnent les ouvrages demandés par les bibliothèques de Savoie et de Haute-Savoie. On est la bibliothèque des bibliothèques et donc on leur propose un choix important et riche d'ouvrages. Alors ça peut être évidemment des livres, des bandes dessinées, mais aussi eh bien, des, des DVD, des disques, voilà, tout un ensemble de, de documents que nous prêtons. Et pour pouvoir alimenter toutes ces bibliothèques, les documents suivent un itinéraire précis. Il y a d'abord la sélection et l'acquisition des ouvrages. Donc on va avoir la revue spécialisée, le catalogue de fournisseurs, et puis on a une chose spécifique qui s'appelle l'office du libraire. Le libraire sélectionne les nouveautés sur un sujet précis. et va nous les amener, nous allons pouvoir les avoir en main et dire « Ah, celui-là m'intéresse, celui-là peut-être moi. » Les bibliothèques du réseau peuvent également suggérer des achats. Chaque année, Savoie Biblio commande 30 000 ouvrages. Une fois le document reçu, il ne va pas directement sur les rayons. « On va les rentrer dans notre base à nous, documentaire informatique. On va leur attribuer à nouveau un code barre, mais là qui est le code barre Savoie Biblio, qui leur attribue finalement un numéro d'inventaire. Et ce code-barre va nous permettre ensuite de les suivre tout au long de tous leurs déplacements. Et là, on fait ce qu'on appelle l'exemplarisation à l'écran. C'est une procédure informatique. Puis tous les documents sont vérifiés et indexés. Donc ça, c'est le travail intellectuel, le traitement intellectuel du document. On indexe, donc on met des mots-clés. Et puis, à ce moment-là, euh, les bibliothécaires vont faire un travail complémentaire qui va être de sélectionner dans ce qu'ils ont acheté les livres plus intéressants, ceux qui souhaitent mettre en avant, faire connaître. Ils vont faire un travail qu'on appelle de valorisation. Et donc là, ben, on est un petit peu producteur de contenu. Et sur notre portail savoliblio.fr, on a une rubrique qui s'appelle « Lire, écouter, voir », euh, dans laquelle on propose tous les mois, plusieurs fois par mois, des dossiers d'actualité, des dossiers documentaires, des coups de cœur sur des livres, CD, DVD. Une fois ce traitement intellectuel terminé, on passe au traitement physique c'est-à-dire que le document va être protégé par une couverture, mais pas seulement. On leur a mis aussi ce petit, ce petit élément, cette petite étiquette, qui s'appelle une cote. Ce numéro, c'est une norme internationale qu'on applique. Cela permet alors aux livres d'être rangés de la même façon dans toutes les bibliothèques. Une fois toutes ces étapes franchies, les documents peuvent être empruntés. Mais avec 350 bibliothèques à fournir, il faut être organisé. Alors un système de caisse a été mis en place. Dans cette pièce, chaque bibliothèque a ses propres caisses avec les documents commandés. Toutes les semaines, Savoie Biblio part livrer les commandes de dizaines de bibliothèques selon un calendrier précis et anticipé. Aujourd'hui, Direction la bibliothèque de Jacob Bellecombette à côté de Chambéry. C'est vraiment euh, le moyen bah, d'avoir euh, une politique culturelle plus large et d'avoir plein de titres dont on n'aurait même pas euh, ou budget ou l'envie le, d'acquérir. Ces ouvrages, Aurélie pourra les garder quelques mois pour que ses lecteurs en profitent. Ils retourneront ensuite dans les rayons de Savoie Biblio avant qu'une autre bibliothèque ne les emprunte.